Bonjour à tous, nous sommes le 8 novembre 2020. Euh, encore, euh, il n'y a, euh, a rien de réglé au niveau de l'élection de Trump, donc euh, de Trump ou de Biden, mais là, on pense que c'est Biden qui va remporter cette élection. Peu importe, euh, euh, nous on va se concentrer sur euh, ce qui s'est passé cette semaine, euh, ce qui s'est passé surtout au niveau de l'or. Euh, c'est sûr que l'élection, on sait très très bien que le lendemain, euh, les bourses ont littéralement explosé parce que dans l'insécurité, L'insécurité comme ça, on ne sait pas qui va réellement gagner. On ne sait pas combien euh, de monnaie va être injectée euh, de la part de la Fed dans le système. Par contre, Powell a, a redemandé de, de, de, qu puisse, que la politique puisse faire en sorte qu'on réinjecte des montants. Euh, on n'a aucune idée comment ça va se traduire parce que dans le fond, euh, on a une élection qui est divisée. Biden va probablement devenir le le premier, euh, le, le nouveau euh, président des États-Unis, malgré euh, certaines places qu'il y a de la fraude. Ça pourrait s'étirer très, très longtemps, parce que dans le fond, c'est vrai qu'il y, y a de la contestation. Puis euh, quand j'avais checké le lendemain, euh, c'est sûr que Biden, je pense, que, a gagné pareil, même si les contestations, euh, je pense c'est pas assez pour que Trump puisse euh, reprendre son poste de président euh, euh, président à, à actif, parce que dans le fond, les... les Premier, les présidents des États-Unis portent toujours le titre de président, mais euh, pas président actif. Euh, peu importe ce qui va arriver, dans le fond, euh, c'est beaucoup, beaucoup de, en ce moment, de, de on va dire d'insécurité au niveau des, euh, euh, de la, du public, de la société, tout ça. Et euh, on a eu euh, un boom euh, le, la, le lendemain de l'élection, mais euh, hier, euh, les bourses, euh, avant hier et hier, euh, les bourses, euh, pas les bourses, mais l'or a beaucoup, beaucoup monté les minières d'or. Et euh, comme je vous avais dit, on avait un fameux triangle qui était là, qui était euh, en voie d'exploser. Mais là, je pense qu'on y est. Euh, on va regarder ça aujourd'hui, euh, justement, euh, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine. Euh, je pense que c'est euh, un revirement qui peut être assez important pour précipiter l'or à 2000$. Euh, pas, euh, je parlerai rien de la semaine prochaine, en tout cas j'ai lu un article et c'est ça que ça dit et c'est ce que je crois aussi et moi je verrais peut-être le prix de l'or d'ici à, à janvier, là, dans le fond à 2100, 2200, écoutez c'est pour moi qui mène, je ne suis qu'un qu observateur. Je, je regarde ce que les marchés font. Comme vous savez, je préconise l'or. Il y a aussi, je dois en parler, c'est le Bitcoin qui est rendu à presque 16 000 C'est un peu comprenable parce que le dollar américain est en train de s'écrouler. Comme je vous ai dit, mon, mon, mon, mon prix visé, ben l'indice du dollar américain des XY, c'est 88. Là, en ce moment, on se trouve à être à 92. 88, ça se peut très très bien qu'on atteigne ça très bientôt parce que c'est sûr qu'il va y avoir des, des nouvelles, de nouvelles injections monétaires aux États-Unis. C'est officiel. Mais par contre, ça pourrait être une, un, petit, un, un petit montant pour euh, débuter puis après peut-être qu'on irait dans, dans le plus lourd. Mais je ne pense vraiment pas à cause du fait que euh, c'est complètement divisé au niveau des, des États-Unis en ce qui concerne les démocrates et les républicains. Donc, on ne pourrait pas avoir... Euh, de montants comme on avait prétendu euh, au niveau des, des démocrates, excusez, 3500 milliards, euh, au niveau des républicains, on avait dit 1800 milliards, mais euh, il va y avoir peut-être une entente. On avait parlé aussi de 2200 milliards, mais là, il ne faut pas oublier aussi que le Sénat probablement va tomber au moins, aux mains des républicains, mais ce n'est pas encore euh, sûr. Et même, euh, Trump pourrait gagner euh, la, la, la présidence, mais... En tout cas, de toute façon, euh, on ne parle pas de ça, je voudrais rien que souligner l'insécurité, euh, et puis là, on a parlé beaucoup, beaucoup de l'élection américaine, on attendait le fameux 4 novembre, là c'est fait, c'est de l'instabilité qu'on va vivre pour plusieurs semaines, plusieurs mois même, l'hiver va être dur, on va reparler encore du coronavirus, je parle des médias traditionnels vont en mettre et vont reparler encore de ce confinement qui se poursuit un peu partout, euh, sur la planète, certaines il y a certaines places, il n'y a pas de confinement, mais en tout cas, la plupart des, des pays, que ce soit ben, le, le, le Canada, même le Québec, on n'est pas un pays, mais en tout cas, hein, notre Québec, nous notre province qui est quand même importante au sein du Canada, on est confiné, la France, vous êtes confiné. Il euh, y a la, la Suède qui n'est pas confinée, heureusement pour eux autres, malheureusement pour nous, en tout cas. Euh, L'Allemagne, je pense, est confinée aussi. Euh, c'est ça, il y a beaucoup de place euh, aux États-Unis, c'est partiellement confiné parce qu'il y a des États qui euh, se, ne se confinent pas mais euh, dans le fond, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, ben j'ai encore, comme je vous dis c'est ma nouvelle habitude là. je place tous les articles euh, sur lesquels je me base, ben ouais, pas uniquement, parce que dans le fond, souvent, que, que, quand je vous parle, je, je vous parle aussi de mémoire. Euh, je suis beaucoup, beaucoup d'informations, je lis beaucoup d'informations, je lis beaucoup. Donc, euh, euh, souvent, c'est de mémoire, mais euh, je m'appuie toujours sur quelque chose euh, euh, d'assez solide pour vous donner des informations. Et là, j'ai placé ça sur mon site Gold Bull Market, parce que ça euh, a ça trait surtout à l'art, donc euh, c'est trois articles et, et la dernière parle euh, de l'or qui pourrait atteindre 2000 euh, de l'or cette semaine. Ça va être à suivre. Euh, le premier article, c'est euh, Bill Bonner euh, qui se trouve euh, à être un, un Américain mais qui est beaucoup actif euh, en France, euh, surtout avec euh, Jim Rickard. Euh, donc, euh, ce qu'il dit, ben, ce qu'il a dit dans les années 2000... Il a dit « Vendez les actions et achetez de l'or euh, ». Euh, ça, c'est en 2000 que Bonheur a parlé de ça. Et ça été très, très, très profitable parce que l'or est parti de 254 dollars jusqu'à, on le sait, 1920 dollars. Ensuite, on a eu une longue période d'agonie de l'or. Ben, on dit agonie, dans le fond, c'est un, un grand triangle inversé qui se construisait. Un, pas un triangle un. Euh, un, un W, là, tête et épaule inversée qui se construisait, en tout cas on a percé ça, et euh, dans l'article, il ne parle pas de, nécessairement d'acheter de l'art mais euh, il rappelle cet événement-là mais moi je dis oui, les dix prochaines années, c'est l'or. L'or, le Bitcoin, je dois le dire, je vous en avais parlé dans, il y a quelques vidéos. Je ne suis pas un fan du tout du Bitcoin, mais euh, en ce moment, ça monte. et je vous avais dit, euh, lorsque j'avais analysé ça rapidement, voilà à peu près euh, un mois, j'avais dit euh, c'est beau. comme euh, technique Techniquement, c'est beau. Mais moi, je ne suis, euh, suis pas un pro Bitcoin, mais faites ce que vous voulez. Il y a l'Ethereum aussi qui semble vouloir s'en aller. Au niveau technique. Je peux peut-être aller vous montrer les graphiques, ça regarde bien, mais euh, une des raisons principales pourquoi on cherche des refuges qui sont indépendants des gouvernements, euh, c'est parce qu'en ce moment les gouvernements sont absolument, euh, euh, j'oserais peut-être pas employer le mot, mais ils euh, ne sont pas tout lourds. Dans le fond, un peu comme M. Biden, ben, c'est à peu près ça que les banques centrales ont comme euh, <rire> réflexion. Euh, on appelle ça des idiots, mais euh, j'ai pas employé le mot « idiot euh, ». Disons qu'ils ont, ont des difficultés à voir le, le bout euh, de, de, leur, euh, le, de la fin de l'éjection monétaire et retourner peut-être dans une situation qui euh, serait plus stable, qui serait plus capitaliste, mais ça n'arrivera pas. Euh, ça va continuer indéfiniment, on est parti là-dessus, et puis ça n'arrivera pas. Les, les, les, les, euh, la, la, les le capitalisme va toujours avoir besoin, besoin d'injection. Donc, en, en gros, ce qu'il dit, c'est que dans la, année, les années 2000, euh, il a fait un appel et ça a très, très bien fonctionné. Et là, il parle un peu de euh, il parle un peu de ce qui va arriver au niveau de, euh, du, du, du brosse camarade au niveau de l'élection, que ce soit Trump, Biden... Euh, euh, là, cela ne va pas se produire de si tôt. Cela dit, l'équipe de Biden a la ferme intention de continuer la mascarade tout autant que celle de Trump. Donc, euh, ça peut durer vraiment, vraiment longtemps, des semaines, des mois, même si Biden est déclaré président, euh, ça va durer longtemps. Donc, euh, dans le fond, on va continuer de plus belle, dépensant de la fausse monnaie pour des choses qu'il ne faudrait pas, des guerres de renflouage, gonfler les prix boursiers, payer les gens, à ne rien faire, à remplir euh, le marigot, en tout cas, c'est ça. L'article parle un peu de ça, c'était voulais lien que vous le partagez, c'est sur mon site, vous pouvez aller l'aller, Global Market, euh, il parle un peu de ça, c'est dire les gouvernements sont entrés dans un une folie d'impression monétaire et ils n'ont vraiment pas l'intention de terminer. Je parle des gouvernements américains, européens, français, européens, canadiens, australiens, allemands, c'est la même chose. Ça, ça se trouve être un bel article, la ruée vers les pièces et les lingots en raison du COVID-19. C'est le Figaro qui relaie un article de AFP. À France, à Agence France Presse euh, qui revient sur la demande en pièces de lingots dopée par le COVID-19 au troisième trimestre. La demande des investisseurs en pièces et lingots d'or a fortement progressé au troisième trimestre. Celle-ci a atteint 2200 tonnes entre juillet et septembre 2020, soit 49 de plus qu'à la même période l'an dernier, selon un rapport trimestriel de l'organisation publié jeudi. Euh, la demande des investissements des investisseurs privés en égaux et pièces a repris et assez fortement a commenté le porte-parole de CMO John Mulligan euh, auprès de l'agence France Presse notamment en Chine, en Turquie mais aussi en Europe donc on recommence on, pendant la consolidation qu'on a eu depuis euh, fin août eh bien là on a recommencé à à reprendre des positions euh, sur euh, l'art. On parle de l'or physique, là, ici. Euh, et je pense que c'est une bonne chose, parce que, dans le fond, c'était un temps pour... Mais euh, ben moi, de toute façon, comme je vous ai dit, je suis positionné, ça fait très, très longtemps. Euh, mes dernières achats ont été faits voilà, peut-être euh, euh, deux mois, trois mois, mais j'ai euh, acheté euh, tout le long depuis un an, un an et demi. Euh, là, maintenant, je ne bouge plus euh, pendant très longtemps, euh, euh, des moi c'est des actions des minières et des juniors surtout entre autres le principe est simple euh, plus on crée de la fausse monnaie pour financer les nouvelles dettes liées au nouveau déficit et plus la masse monétaire augmente alors que le PIB c'est-à-dire la richesse elle est elle est euh, en baisse plus de monnaie et moins de richesse égale moins de valeur monétaire pour chaque unité de monnaie donc mieux vaut avoir de l'or que des euros ou des dollars et on va aller voir tout à l'heure, à la fin. Pourquoi que c'est mieux d'avoir de l'or plutôt que, en tout cas, je dirais des euros, mais des dollars surtout, de l'or américain. Et la dernière article, ça vient de, je pense, celle-là, elle vient de Kitco. Oui, Kitco. Euh, donc, euh, euh, comme je vous dis, je vous donne de l'information que je vais grappiller sur le web. Donc, euh, vous pouvez tout simplement suivre mes articles qui sont maintenant, comme je vous dis, ça deux, trois fois que je vous le dis. Vous allez le savoir, ils sont, ils sont placés directement sur euh, euh, les, les, le matériel que j'utilise ou les réflexions que j'utilise, euh, euh, je les place sur mes sites. Dans ce cas-ci, c'est goldbullmarket.ca. Euh, L'air post-Trump, le prix de l'or devrait voir 2000 dollars la semaine prochaine. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors que l'attention se tourne vers le coronavirus. Comme je vous ai dit, on arrête de focuser sur l'élection américaine. C'est fait. Il va y avoir beaucoup de chamoyages. Euh, là, maintenant, les médias traditionnels vont commencer à, à nous faire euh, délirer avec le coronavirus. Ils vont en remettre et, et en remettre. Euh, le prix de l'or récolte les bénéfices d'un dollar américain plus bas. Dans cet en environnement incertain, les marchés parient sur une victoire de Biden. Donc, euh, Biden, ça signifierait plus d'argent dans le système, même si ça va être difficile à passer complètement, parce que dans le fond, comme je vous ai dit, euh, ce n'est pas parce que Biden gagne euh, qu'ils vont pouvoir injecter le 3500 milliards. Euh, le métal précieux a commencé son rallye jeudi avec le prix de l'or en hausse de plus de 50 dollars, ceci dans un contexte d'incertitude et de faiblesse du dollar américain. Le candidat démocrate Joe Biden a maintenu son avance euh, contre Donald Trump. Donc euh, vous pouvez lire l'article en complet, on ne le lira pas parce que je vais aller terminer avec les graphiques. Les contrats à terme sur l'or, le prix de l'or du COMEX en décembre c'est négocié euh, à 1954, mais je pense que ça a terminé en 1900... 1951, peu importe. Là. En hausse de 0,41%, euh, ils enregistrent leur meilleur gain hebdomadaire depuis fin juillet. Euh, le prix de l'or est maintenant autour de 1950 dans ces coins-là. Euh, donc euh, là, on va refocuser, les, méda, les médias traditionnels vont euh, refocuser sur le coronavirus, euh, sur euh, le, le, euh, les entreprises qui vont maintenir fermer. Donc, euh, on va entendre beaucoup, beaucoup de, de, de, de discours assez euh, déprimant, et, et dans la ré réalité aussi, ça va être déprimant, et cet hiver aussi, euh, parce que dans le fond, euh, euh, les euh, les gouvernements n'ont pas l'intention de lâcher le morceau, jusqu'à ce que le la, la, la fa fameux forum économique de Davos arrive, et là on va miraculeusement donner une belle solution à tout le monde, euh, en injectant de la monnaie gratuitement, mais à certaines conditions... Euh, <rire> on verra, mais ça c'est en, en, en juin. Donc, euh, comme on avait dit, dans le fond, l'élection américaine est terminée. On n'a pas de gagnant. Ça peut prendre des semaines, des mois, qu'on aille vraiment tout, tout, tout, le, euh, que ça soit finalisé ou que ça peut être euh, plus court. Un, un va, ça va aller à la Cour suprême certainement, comme en 2000, avec George Bush et euh, euh, Al Gore. Euh, donc, euh, la Cour suprême avait déterminé que c'était George Bush, mais c'était vraiment, vraiment serré en 2000. Donc, euh, là, on va suivre ça. Euh, le prix de l'or, lui, ce qu'il va faire tout simplement dans un... un, un euh, on va dire un... c'est ça, mais dans le chaos, là. Mais c'est plus que simplement le chaos. C'est que techniquement, l'or est dans un, un marché haussier. Donc, on peut pas euh, tout mettre sur le, le fait que le chaos est là. L'or est un, dans un marché beaux, euh, haussier depuis 2019. Là. Ben on avait construit la grande figure et lorsqu'on a eu la, la cassure de 1365, on est parti en, en hausse et ça se fait pas d'un coup. Ça se fait avec des corrections et là, on est dans une bonne consolidation assez longue. Euh, pour la politique à venir, euh, ce sont des changements moins spectaculaires, aussi probablement une, re une relance budgétaire plus modeste, comme je vous avais dit, à cause du fait qu'on a un gouvernement... Ben, les... On a les démocrates et les républicains presque à 50-50 dans ces coins-là. Euh, un gouvernement divisé devrait signer moins de changements politiques importants, mais nous prévoyons un peu euh, qu'un petit plan de relance de 500 milliards de dollars sera ad adopté très, très bientôt, décembre-janvier. Euh, ça, c'est des stratèges de TD qui ont dit ça. Euh, le, con le dollar américain continue vraisemblablement de s'essouffler à l'approche de la fin d'année Puis là, on le constate, on va le voir sur les graphiques on passe au graphique dans deux minutes euh, euh, semaine à venir, l'accent restera sur les, les élections américaines euh, les chances que Biden remporte une victoire suffisamment convaincante ça, on va voir ça, mais il va y avoir quand même de la contestation après ça et ensuite euh, le Sénat on dit qu'il serait républicain mais c'est pas encore euh, confirmé euh, donc, euh, euh, OK, ben ça, l'hiver imminente et la flambée de cas de coronavirus su, euh, soulèvent le point suivant la nécessité d'une relance budgétaire pour avoir un micro-budget. Euh, ben, micro. 500 milliards. <rire> micro-budget. <rire> Mais euh, l'hiver, euh, il va falloir qu'il qu réinjecte des sous dans le système. Le président, le président de la Fed, Jérôme Powell a souligné ce besoin jeudi lors d'une conférence de presse qui a suivi la réunion euh, de politique monétaire qui a maintenu les taux d'intérêt inchangés. Powell a rappelé que le ralentissement économique actuel est, plus, est le plus grave et qu'il faut du temps pour revenir au niveau d'activité économique observé en début d'année. Ça allait péter pareil, bon. Il faudrait à la fois une politique monétaire et budgétaire pour y parvenir à, à titre déclaré. Un soutien supplémentaire de la part euh, des politiques fiscales et monétaires sera probablement nécessaire. Powell a également abordé la hausse des cas de, de COVID. Powell en a parlé, donc je vous dis... Les médias vont commencer à focuser sur le COVID, sur euh, le fait qu'il faut euh, confiner, qu'il faut paralyser les petites entreprises. Donc, on tue littéralement des entreprises euh, euh, cet hiver-là. C'est ça qui va arriver. Euh, donc, euh, ça va être à suivre. Euh, pour terminer, bien, comme je vous dis, vous pouvez aller lire les articles complets sur Gold Bull Market. On va euh, regarder les euh, euh, les Dans le fond, on ne garderait pas tous les indices, ben, peut-être qu'on peut jeter un petit coup d'œil. Dans le fond, Standard Poor, euh, euh, voyez où on, où on en est, on a eu un regain. Là. La semaine a été quand même très forte et on n'a pas eu de retournement, on n'a aucune idée. La grande figure est encore comme ça sur le Standard Poor, euh, Nasdaq... Euh, c'est la même chose. On va peut-être aller connaître de nouveaux sommets la semaine prochaine, de la manière que ça s'en va. On attend la, les chèques de relance pour euh, euh, les jeunes traders de Robinhood Hood l'échec les chèques pour euh, pouvoir les remettre euh, euh, dans les bourses aux États-Unis. <rire> euh, bon, ben, OK. Là-dessus, là euh, peut-être avant de. Donc, les, les bourses, on pense que ça va peut-être euh, continuer à monter. Le Bitcoin écoutez, je ne suis pas un fan puis je ne veux pas vous dire d'acheter vous, vous faites ce que vous voulez, on est d'un pays libre donc donc c'est pour moi qui va décider pour vous mais euh, j'avais tracé ma ligne ici quand je vous ai parlé euh, c'était ici euh, j'avais dit, je dois avouer que le bitcoin, euh, comme le terram aussi euh, c'est achetable mais je ne suis pas un euh, j'achète pas, je veux dire, mais c'est achetable et puis on a eu ce petit briseux -là, je me souviens encore, j'avais parlé ici et puis là on vient de monter, et puis on va, ça ne se monterait peut-être pas d'un coup sec, mais par contre on semble retourner en euphorie, les volumes sont pas très très forts, c'est pour ça que dans le fond le bit bitcoin, moi je dis que c'est de la spéculation, C'est pas une monnaie, là. personne n'achète euh, avec du bitcoin, par contre c'est un, un instrument de spéculation, euh, comme le dollar américain dans le fond, aujourd'hui on peut le dire, c'est n'est plus, plus une monnaie, parce que dans le fond, on en imprime comme on veut, adossé à rien. Donc, est-ce qu'on peut dire que le dollar américain est une monnaie plus que le bitcoin? Non, je ne me dirais vraiment pas. Je voudrais bien le dire, mais la réalité, non. Donc, euh, justement, en parlant de dollar américain, on va aller le voir, notre petit dollar américain. Comme je vous avais parlé, on avait commencé la chute. On a eu une petite reprise ici. Et là, on vient de vraiment euh, vendredi. Ça, c'est euh, une chandelle sur la semaine. Donc, euh, c'est très, très négatif au niveau technique mais on peut avoir du soutien pour essayer de maintenir à flot le dollar américain, mais comme je vous dis, ma première cible est à 88, l'indice du dollar américain c'est 88, et puis rapidement, euh, je vais aller vous montrer ça ici, c'est un autre indice que je suis au niveau du dollar américain, mais à, à, qui se trouve être c'est celui-là ici c'est, euh, ouais, c'est ça, c'est euh, euh, indice du dollar américain pondéré par euh, les échanges principaux des de, de, de, de devises. ça vient de la FRED, ben Fed là, en fin de compte, c'est euh, FRED à ED, le site, là, de la fête de Saint-Louis, le FRED de Saint-Louis, fait que, dans le fond, la donnée provient de là, euh, Faudrait que je me mette ça sur mon site à un moment donné. Mais c'est pas mal un bon indicateur avancé pour nous montrer qu'on est en revirement. Parce que je le vois là-dessus, là, c'est comme l'indice du dollar, mais euh, d'une autre manière. Là, mais ça nous montre vraiment qu'on a cassé. Ici, on avait de la faiblesse. Et là, on s'en va à la baisse, surtout le, sur le RSI ici. Donc, euh, non, euh, au niveau du dollar euh, américain... Euh, euh, il peut avoir du va-et-vient, C'est pas garanti que tout va partir en euh, euh, à à déconfiture dans une semaine. Mais par contre, euh, lorsque ça tombe, ça peut tomber raide. Et là elle, euh, euh, regardez, c'est 1000. Euh, ben sur les futurs, c'est 1951 que ça a terminé. Mais ce qui est intéressant, c'est comme je vous avais montré, c'est le fameux petit triangle ici. Ça, je l'ai tracé avant, je vous en avais parlé. Et là, il vient de casser. Euh, il a cassé, puis surtout avec euh, euh, ici on a eu, on ne parle pas au niveau quotidien, je parle au niveau hebdomadaire, on avait de la survente ici, là, au niveau de l'oscillateur, et mon oscillateur semble vouloir se retourner, je vous en avais parlé, et j'ai tracé une ligne ici sur le RSI, et le RSI semble aussi vouloir se retourner, donc euh, non, ça va bien, euh, First Majestic, euh, en tout cas, ça paraît vraiment retourner avec du volume. Retour des euh, traders euh, dans First Majestic. Euh, au niveau de First Mining Gold, euh, on voyait qu'il y, qu y a eu un fond, mais c'est pas encore fort. Euh, c'est ça. Peut-être aller sur euh, euh, euh, l'indice euh, euh, de, des minières euh, d'or et d'argent. Là, on voit vraiment que c'est un beau retournement. Euh, en tout cas, il est Presque, pour moi, il est confirmé. Donc, avec ça, on pourrait avoir une continuation de la hausse. Euh, GDX, euh, c'est la même chose. Regardez, c'est cassé. semble ici revirer. Euh, Peut-être rapidement, euh, quelqu'un m'avait parlé de goût. Euh, Regardez, parce que la, la personne m'avait dit, euh, ça descend tout le temps. Ben, j'ai dit, ça suit les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes titres, euh, c'est la même, même chose ici. C'est moins évident, mais quand même, on a beaucoup de... de Peut-être moins de volume, mais on semble aussi suivre le, rev le revirement. Et ça marche en parallèle lorsque le revirement arrive. Euh, Pan-American Silver, c'est super beau. Euh, donc, c'est ça. Pour euh, regarder ça rapidement, là, euh, on est vraiment en revirement. Euh, euh, je voulais aller voir... au euh, oh, fameux titre... Euh, que ah, Warren Buffett a acheté. Ah, on le voyez là, ABX. Donc, c'est en revirement là aussi. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, on peut avoir une semaine très, très intéressante au niveau de l'or. Et surtout, moi, je regarde peut-être, ben, comme je vous dis à long terme, mais surtout d'ici à la fin de l'année, peut-être en janvier, tout ça. Ah, Jusqu'en janvier, tout le mois de décembre. Mais ça va être à suivre. Et puis, on suit ça pour vous. Et, et euh, je pense que le... le c'est le temps de réembarquer pour ceux qui sont pas dans les, les minières, c'est le temps de réembarquer pour un bon petit bout. Merci.